Les MDRi mecs Un gros freestyle numéro yeah. 3 Pouah Merde à la prod X A Yann Tépidic Tépidic croise accro oh, Chop ton hip hop yeah, yeah, yeah. Le vrai rap indé Je sais que je te casse les couilles, en deux mesures t'as connu le thème. Ma plus maîtrise depuis que je douille, mais du son court t'es plus la beau doux poison que je délègue, commence défaire de tes cloisons. C'est une passion qui me déteste, mais qui prétexte, son guérison car malgré le papier calque, mon avenir ne dessine pas. En fait chacun c'est gros qui me tape quand je vois que le bonheur ne s'esquisse pas, et c'est ce qui, ce qui... là t'es mais je respire quand je m'exprime Comme une épine que tu retires, je jubile Quand elle s'extire, mais là je crie car j'ai cru Le serre les croûts sur ce que j'écris, voici le pire de ce que j'ai Quand tout s'écroule mais sans un bruit Comment tenir sans chitochoc C'est comme un beat anti chaque Je préfère et si gros choc que ne me protège et à plus d'ichats, et si j'y ça, c'est que la vie va si vite. Manque de vivacité, comment ça se fait que je sois si vide? Avec autant de texacité, une cécité sans ce qui motive. Manque de tenacité, quand chaque effort te aucune. Tu dois périr décapité. Tu dois périr décapité, ya yeah. un, un.